Coucou à tous, c'est Charlie du site charlie-tantra.fr. On est là pour parler de sexualité, mais pas d'un point de vue attention sexuelle, d'un point de vue uniquement éducatif. Ceci est une vidéo éducative pour apprendre à connaître un peu mieux son corps, son plaisir, car la sexualité fait partie de notre éducation. N'en déplaise à certaines âmes un petit peu. Voilà, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui je vous parle en fait de lingerie parce que la lingerie c'est quand même un super moyen de se mettre en valeur pour déjà se plaire à soi-même et ensuite séduire aussi son ou sa partenaire, parce que le désir c'est pas quelque chose d'inné au début si, hein, début d'une relation on est d'accord, les deux premiers mois, ouh, après euh, les trois premiers mois, ouh ça peut durer un petit temps, mais après, au bout d'un moment, ça fait 5, 10, 15 ans, 20 ans que tu es avec quelqu'un, c'est important d'entretenir ce désir. Alors, un des super moyens d'entretenir le désir, c'est la mise en scène, par exemple. Comment se mettre en scène et comment, déjà, soit se mettre en valeur. Et pour se mettre en valeur, il faut, première chose, se sentir bien, se sentir belle. Et ce n'est pas parce que sur la photo, la lingerie est super belle qu'elle va vous aller. Particulièrement la adapté quoi, quoi. à cette lingerie que je vous présente. La lingerie Kissable de Coquette, une robe rose. Euh, alors, Néon Pink. Néon oui. Pink, c'est en fait un fan qui m'a fait ce cadeau. J'ai un petit peu galéré afin de retrouver les liens si vous voulez vous l'offrir. Donc, ça se trouve sur le site de Coquette et sur Honor. Vous avez tous les liens Honor. sur mon site. Okay. Voilà, tous les liens sur charlie-tentra.fr, sur l'article, la on vous met tous les liens. Coquette, la particularité, c'est qu'ils font aussi de, de la lingerie grande taille. C'est vrai que c'est pas souvent. Et que là, c'est aussi adapté aux grandes tailles. J'avais essayé, euh, offert par le même fan, une magnifique lingerie noire coquette. Tu te rappelles ouais. Elle a été magnifique. Là, la rose, euh, la robe, la nuisette rose kissable coquette. C'est moins beaucoup... magnifique. Voilà, c'est un petit peu moins. Donc, cette tenue, quand elle est portée, elle ressemble à ça. Première manière de la porter, de face, de dos et sur le côté, on voit un petit peu. Et bien déjà, sur les photos, on voit que ce genre de tenue, c'est pas hyper bien coupé, ça va être compliqué à porter. Pourquoi Parce que pour que l'élastique au milieu, là, il soit tendu et qui corresponde à la fois aux petites poitrines et aux grosses poitrines, ça va être compliqué. Donc à la base, si vous n'avez pas un corps qui ressemble à ça, à savoir je suis fine avec des énormes pastèques à la place des seins, c'est pas sûr que ça vous aille. Première chose. Mais même elle, on voit que, on voit que ça baille. C'est ça. En fait. On voit que ça baille. On voit que ça va pas bien tomber. Ça va pas bien tomber. Ça va mal se passer. Dans la boîte, on a un sachet plastique. Et dans le sachet plastique. Tintin Il y a la nuisette. Alors, sur la photo, il y avait un string. Il faut savoir que la photo n'est pas contractuelle, que le string n'est pas fourni. Sur la nuisette noire, c'était pareil, ouais. de coquette. Le string n'était absolument pas fourni. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a un rose, par contre, qui envoie les pinceaux. C'est-à-dire que sur une peau bronzée ou une peau, euh, ouais, une, peau, euh, une peau une peau, noire, magnifique, quoi. Ça fait un truc, c'est... Ça. ça pète. Quand tu es un peu blancasse ou alors très blanche, ça peut passer. En fait, il faut que tu fasses un truc. Je sais à qui c'est bien à... On va pas dire le nom Voilà Qui chante <rire> euh, Oui chantes, Elle a des gros seins, Un petit cul Et les blagues Ça ira pas mardi On y offre Alors euh, On a donc Un tissu Une, une, une dentelle On n'est pas sur une dentelle très fine On est sur les dentelles pas très chères Un peu euh, Alors il y a du feuillage Machin C'est un peu de chipot C'est de la dentelle chinoise hein, Soyons clairs Au niveau des d'ailleurs Des ingrédients C'est pas comme ça qu'on disait Mais c'est du nylon de l'élastane Ok, ah, il n'y a même pas de polyesterène et tout, c'est pas trop mmh. mal ça va, nylon et l'instan. On a ensuite les élastiques sur le côté qui font le, le tressage. Donc, on est sur, la taille est marquée OS, peut-être que c'est une taille unique Je qui fait genre unique, du 36 ça. au 40 ou 42, ouais. ce qui est quand même assez vaste, pour un truc qui est en fait, en gros, soyons clairs, c'est un tube de tissu avec euh, quelques élastiques sur le côté. Au niveau des coutures, il n'y a pas de souci, ça a l'air assez, euh, ça tient, c'est solide, c'est pas non plus de la finition de fou, mais c'est pas fait comme, ils ont pas fait ça comme des cochons, donc on est sur du correct. Ça peut se porter de deux manières, soit vous avez, c'est tout ouvert, et vous avez les élastiques devant et on voit tout, soit vous avez la bande de dentelle devant et les élastiques sur les côtés. Ce que je vais faire, c'est que je vais la passer là devant vous, Évidemment, par-dessus mon t-shirt et mon short, il ne faut pas ben exagérer, nous sommes sur YouTube, mais ça va vous donner une petite idée. Donc, première manière de porter cette nuisette, plutôt sage. La, la plutôt venteuse. sage! Non, mais oui, bah oui que... les trains, mais oui! Parce Mais oui, mais c'est sage parce que l'autre, c'est carrément la, la, la chapelle. Quoi, tu vois ce que je veux dire, hein, voilà. Donc oh. la dentelle devant et sur les côtés les trucs. Si comme moi, déjà on voit, là j'ai un short, un t-shirt avec une ceinture, je fais pas du 30, je fais un 38 moi grosso modo, euh, mais je suis pas filiforme quoi, et ben on voit que déjà ça baille, hein, là ça baille, donc là ça baille, derrière ça baille un petit peu partout, au moins, t'es pas trop trop serré. Si j'avais des gros nichons, effectivement, en mode pastèque... Mets-toi de profil, parce que y a deux Voilà, en mode Mais sachant que en mode pastèque, même ça, ouais. c'est pas pris. Donc, il y a un problème de coupe quand même. Bah, parce qu'en fait, c'est deux rectangles de tissu. Et avec a des pas élastiques de tu pas tendu en plus. Oui, et puis qui a pas de centrage. Ou alors si, tu, fais un, tu, en, dans, tu dessines un centrage avec tes élastiques, mais il oui, faut que tu voilà. fasses des tailles. Voilà. Donc, c'est ça, on est d'accord. La deuxième manière, beaucoup moins sage, puisque là, vous vous doutez bien que tout est à l'air. Hein, voilà, là, on voit... Ah, oui. ah, ah, ah. Ah. Ah, vous voyez l'idée Donc, j'adore... Ah. Là, carrément, ça devient... Ça baille encore avoir plus. Hein. Alors là, en version grenichon, ça se passe mieux. Sauf en bas toujours pareil de face au Gros nichon ça oui. se passe mieux ouais. mais si comme moi vous n'avez pas beaucoup de nichons pas une taille très marquée euh, c'est pas génial génial ça baille un peu de partout par contre pour faire des photos ou pour en fait nous on a réussi à faire des photos sympas avec parce qu'il faut gruger en photo il faut savoir que tu peux porter un sac poubelle et que ce soit quand même joli. je vous ferai un article voilà parce que j'en ai marre de voir des photos. Je ne dis pas que mes photos sont belles, mais euh, les mecs et les meufs qui photographiaient votre partenaire, votre conjoint, votre chéri, il y a des petites astuces de pose à connaître. Et les modèles, c'est pareil, à connaître pour... Euh, de toute oui. manière, faire une photo de mode, il faut avoir mal. Point barre. Alors, je vous montre un truc. Là, comme en bas, ça baille. Décarte les jambes. OK Donc là, c'est tendu. Moi je me mets en avant, j'ai pas beaucoup de poitrine donc c'est pas assez tendu, je me mets en avant. Je chope là, et là, on dirait que ça va hyper bien, que c'est super sexy, etc. Sauf que en vrai, je ne me déplace pas comme ça, chérie. pense du machin. Alors, ça veut dire que c'est pas affreux, mais c'est pas génial comme, comme et, nous disait. ça. On n'est pas. Boule. Alors, du coup, c'est franchement pas un bon investissement. D'accord, ok. Ça. Donc, franchement, pour 30 boules. Ça aurait été euh, sur Wish ou euh, ce genre de truc où ça coûte euh, ah ouais, 5 cool. balles. Nickel. La 30 boules, c'est abusé. La, euh, la précédente oh, on Elle fait, était magnifique. Elle était magnifique. Donc sur celui-là, il y a un Il reconnaître un truc c'est que les coutures sont, sont bien faites. Sont, oui. Pour de l'industriel chinois, c'est bien fait. Oui et puis même là euh, elle, est, elle est quand même solide elle est pas vilaine elle est un peu elle est pas fine fine la dentelle voilà, mais elle donc est pas si vilaine. Si vous n'aimez pas un autre copine musicienne ou à la blonde sur la pochette, voilà. vous choisissez une autre. Peut-être je sais parce que la qualité de coquette en fait c'est pas la qualité de, de la de la lingerie de la marque là c'est une histoire de couple qui par exemple moi ne me va pas du tout et en plus quand comme moi j'ai noté vous me direz hein, ce que vous en pensez mais on a pas La taille très dessinée, ce genre de tenue où tu as des bandes euh, pleines sur le côté, vide au milieu, ça ne me va pas. Ça ne et c'est pas que je suis moche, c'est que ça ne me va pas, mais ben, c'est comme tube, donc, euh, à et c'est ça, avoir des, sub... des hanches, une taille super dessinée, c'est ça, des obus, à moins d'être petit Boop... Ça va pas à grand monde, quoi. J'avais vu, regarder c'est Christina Cordula, ah, je sais pas quoi. Il y a des histoires de, de, de types de fringues qui vont en fonction de votre morphologie. Mais après, essayez les choses et voyez. Sentez, si ça vous plaît ou pas. Bon, vous voyez que, assis, hein, là, carrément, ça baille de partout. Euh, ce modèle de coquette n'est pas franchement une réussite à part la couleur et euh, les trucs qui sont à peu près de qualité sinon hormis les photos c'est pas génial génial donc c'est assez mitigé de toute manière vous retrouvez toutes les conclusions les liens vers cette musette mais d'autres de la même marque beaucoup plus réussies sur mon site charlie-tentra.fr si vous avez aimé cette vidéo likez, lâchez votre commentaire, abonnez-vous à la chaîne et vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux. Twitter et Instagram, c'est Charlie Life Show. Facebook, c'est Charlie Tantra. Comme sur YouTube. Plein de bisous les chouchous! Et à très vite!